Les on va s'occuper des trucs les plus importants, se réunir et fonder un clan. Alors oui qui invite qui d'ailleurs On va dans le... On oh. est dans mon bateau. A mon bateau. A ton bateau. <rire> <Dans> Trouver <ton bateau. rire> le plus des bateaux. <rire> oh Il y a un genre chelou Il y a un genre ch... Comment tu m'appelles <rire> Ah, c'est qui Je connais pas un truc. Ah, ça ça doit être Seb. Ah, il y a un bateau yep. blanc. C'est moi. Il y a un plutôt, monsieur tout blanc. <rire> Voyons voir. Seb, invité dans le clan. Voilà. Mathieu, invité dans le clan. Voilà. Anaïs, qui va aller nous fabriquer la clé, invité dans le clan. Oui parce que j'ai farmé comme une tarée. en plus, c'est très bien, comme c'est le personnage qui farme. c'est elle qui va nous acheter tous les laboratoires, qui va nous acheter le dojo, qui va. En gros, on a notre mécène. Bon, j'ai pas du tout suivi l'histoire, si quelqu'un peut faire un résumé. Alors, au début, il y a un monsieur, il nous a réveillé. Voilà, parce qu'il voulait nous utiliser pour ses trucs à lui. Et du coup, on a tué son fils pour essayer de récupérer un espèce de, de, de clé pour euh, s'enlever l'espèce de boulet qu'on a au pied Et ça marche son. pas, on a essayé et donc du coup on va lui taper sa, sa tronche parce que normalement, quand on tue le boss, et eh bien c'est bon. Donc on est bien d'accord, hein on, on, on y va furtivement. Hein <rire> bah oui, on est quatre. Pardon, <rire> j'ai pas pris le personnage furtif hein. Ah, je suis dans donc la oui, texture y Ça y est, oui. je suis dedans mais moi ça fait déjà trois fois que je suis dans la lecture. C'est bon, c'est un peu plus Oh zut, je suis plus tu là que... pour voir ça. Oh ça He Take him out. Dans les couilles. Dans les couilles. Dans la tête. On s'est déjà séparé. Qui ah, c'est qui énerve et... les techniciens C'est pas moi. Oh vous avez déjà déclenché la larme Et qui c'est qu'un. Rien à terre Ah, je suis à terre oh Merci beaucoup moins on sait comment ça marche, maintenant. Ah, c'est ce que je voulais faire. <rire> ah oui <rire> Bah, ils sont niveau 15 <rire> <rire> <rire> Ah oui, ils sont niveau 15 Bah, on est 4 Non, c'est surtout que c'est le technicien ah ouais les techniciens. Mais pourquoi on tape techniciens quoi. nous Ils sont pas des mecs. c'est bah, les mecs qui s'occupent normalement des, des, des lieux quoi. C'est les pauvres gens qui font la maintenance, qui font les tabacs. C'est bon t'as tout, tout trouvé où il y a des trucs Anaïs Il y a des gens. Ah oui chouette. Je veux l'XP. Bouge pas. Voilà. Bouge pas toi. Que je... qu'on se retrouve. Voilà Moi je suis vers Seb. Es perdu, tu parti par où bah, Je suis juste ah oui à côté de toi. Il hein y, y a des mini-maps hein, pour pas qu'on se perde. Hein. Moi je dis ça. Alors est-ce qu'on peut aller sur le... le tram sans se faire chier ah, mais moi je peux pas regarder la mini-map. Euh, déjà que je regarde pas où jouer. T'es le boss là oh, Non, non. Ah oui juste une porte. Disque. Oui, mon épée de chaleur a augmenté alors que je m'en sers pas. J'adore ce jeu À quoi ça Vous sert de se faire, faire chier de se faire le ménage? <rire> <ton> <rire> te <rire> te <rire> to die. Il est mort. Ah, Il, a Il, Il a dit qu'il veut qu'on meure! J'ai pas moi, j'ai par... entendu que j de recrutement yeah, quand même! Je sais pas, j'ai envoyé l'épée dans la tronche en chargeant, je sais pas si ça l'a tué. Je crois que c'est bon. Je crois... crois que je fait une petite charge à la Samouraï je lui ai chargé dessus en tout temps et je lui ai redonné un coup d'épée. <rire> ça l'a mais... y Y'a pas vous à, vous à dire déjà en avance, ou... oh, Je me disais, il y a un placard qui bouge. Non, non, c'est un gars avec un bouclier. <rire> Alors moi je veux bien que vous fassiez mais faites le ménage pour vous passer au moins Y'a encore de euh, bien l'arme Euh si tu veux je les tue tous mais Non non d'accord d'accord Je sais pas quoi ça sert l'affinité en fait ah, C'est de l'XP Ah c'est juste de l'XP L'XP d'armes Ah mais c'est pour ça Ouais y'en a qui vont trop loin trop vite hein. Bah mais vous cassez pas les ennemis C'est pas parce que l'alarme elle est éteinte <rire> qu'il faut partir Ah à droite c'est la fin c'est drôle Headshot oh bah Attention j'ai failli tirer dessus Y'a quoi en bas Je <rire> suis trop court <rire> Y'a quoi en bas Non ça Mais se passe pas l'espace le je peux pas sauter, fais le tour. On va pouvoir sauver les trucs. C'est une mission solo, vous abandonnez les squads si vous partez maintenant. Ah les jonctions c'est des missions solo. il manque un vote le menu qui... Excuse-moi. ah je vois Anaïs. Espèce de tour. Là où il y a plein de monde Il y en a partout Oh la vache, là où il y a plein de monde Ah ça y est, je suis en train d'atterrir. Oh la vache, il y a du monde. Mais trois que t'avais pas pris le papier Tiens, J'ai pris le calme. Hein. Ah ouais, c'est Ouais ça c'est calme. En fait moi Et je vois pas de personne fait... donc. On euh... fait vachement vanilla quand même hein Oui, attends, ah, ça c'est sûr hein. Attends, attends, attends. Voilà. Oui, ouais. Excuse-moi, pardon, pardon, <rire> pardon, <rire> pardon excuse-moi. <rire> c'est normal que t'aies le crâne plat en fait. Le dessus ouais. Ouais. <rire> as on a l'impression qu'on t'a marché dessus. Quoi. Hey, euh... y y'a des trucs là-bas. Ah, c'est deux. Ah bon On va voir en tout cas, ça a l'air grand. J'ai envie de dire, il vaut mieux pas s'éparpiller. Et... Ouais. Surtout yeah. que. Ah, ah oui, non, mais ah oui, quand on dit l'eau, ça tue en fait. Euh... Il, il, il, reste minutes. il reste 5 minutes. Il 5 minutes. Ah oui, on a une limite de temps en plus, cette saleté. Il y a des ennemis qui s'attaquent aux arbres quand même. Alors, je sais pas s'ils si ont compris le principe, mais. Il y a plein de gens ici. Bah, Je sais pas, on, on se promène. Euh, euh, bon, Seb et moi retourne en ville. Hein. Ouais, ok. Faites attention parce qu'il y a des, il euh, y en a certains, ils vont vous tuer. Hein. Ah oui. Si vous, bon, euh, bon, bah, on vous arrivez voilà. dans certaines zones. Euh... Ok, on sait on C'est quoi ça Formation d'Iradite J'arrive. Okay. Ah oui non, j'avais déjà pris. ça, ça, ça c'est 300 mètres derrière. Mais c'est là d'où on vient Mais... Tu vas crever oui Ouais oh, je suis congelé, fou Ah je suis mort oh oh Et je l'ai emporté au paradis Aidez-moi Il est mort en se prenant une balle dans la cheville. Pour lui, hein. <rire> non j'ai visé trop bas <rire> Euh c'est bon là non Bah ouais, non non, non. c'est pas bon apparemment non faut trouver des caches. Non, secretes, il faut on a trouvé les, les caches. Hein, faut pas tuer les gens. Il reste moins de deux minutes. <rire> <rire> ouais. Ils sont on bien plantés leurs caches. Hein. Ça ressemble à quoi une cache Ah, il y a des mecs qui t'explosent à la figure. C'est pour ça que je suis mort. Ça y est, trouvez les caches. Ah, ah. vite. Non, allez, ouvre-toi, ouvre-toi. Eh ben ouvre. Il a le bouton Ouais. Ah. Yeah. bravo. C'était quoi ce gros bruit C'était quoi ce je gros bruit Je manque de points de vie. Je ah. manque de points de vie. Wow, il a explosé Il a Quoi encore explosé il Oui il explose deux fois hein. <rire> Quand il arrive et quand il repart euh... Wow D'accord Je me suis fait agresser par des trucs pas sympas non, plus de Ouf Mais mon armure Monte ta tête, s'il te plaît Merci Oh non Je suis à terre Quoi Je suis à terre Et oui ça explose De toute façon j'ai l'impression qu'on va continuer à avoir dit. des événements euh... Ah d'accord Si on n'en finit jamais <rire> oui. Bon y'a pas un pigeon à tuer là Ah on a la réputation syndicale, bah dis donc On a gagné quel niveau en CGT C'est pour niveau 33. Quoi Eh hein bah tant mieux quand mieux. On est niveau 7, 7 chacun. donc ça fait 4 fois 7, 28. Oh, on est pas très loin. <rire> on très va claquer. C'est toi qui marche dans les airs, Flora. Ouais. Parce que je saute tout le temps, du coup, le jeu, je pense, qu'il doit enregistrer ma position en l'air. Donc tu dois avoir l'impression que je marche en l'air, alors qu'en fait, je saute. <rire> oh mon dieu. Bon bah ça y est, j'ai buté 3 en 10 secondes mmh. Bah moi je suis loin de mes 30 ennemis Ah hein. la vache les, les dindes elles sont dangereuses ici Pour l'instant je passe plus de temps à vous courir après qu'à combattre hein. Mais euh, je comprends pas pourquoi on reste dans cette zone sachant qu'il ah bah, y a d'autres zones Ah ils arrivent, je les ai vu je les ai vu paraître Ils en mer Oh oui de l'énergie Waouh Il des vaisseaux, attention Ouais, j'ai vu. Il y en a un qui rapproche d'ailleurs. Ouais, oh, Bon, où les amis. C'est toi qui fais un boucan pareil Ouiiii Se calme oh, Il <rire> toujours pas de lapin en vous Ah, qu'est-ce que c'est que ça Attends nous Florian T'es tout euh, seul euh, Moi je tue des lapins Oui mais t'es tout mais seul je, je, suis... je tue des vaches moi <rire> Moi Je, me fais je crois que c'est des vaches Oh comment vous tracez Piratez le drone ce serait peut-être bien de le pirater. Ouais j'y vais. Ça fait longtemps que j'ai pas piraté des trucs. Tu veux pirater Vas-y, ouais, mon gati piac. Oui. Je l'ai eu. Non, c'est moi. On l'a eu. Non, c'est moi. Oui, bah, <rire> oui c'est là. Oui. Sur mon serveur, c'est moi qui ai eu. Ah, a... C'est pas le serveur d'Anaïs Oui, bon. euh, il y a du monde. Euh... <rire> euh, tu m'aides Ah, mais si tu m'aide pas, de sauver, te sauve oh mais oui, on peut tirer. X. Moi, je peux sauver que derrière toi, donc euh, pas devant, par exemple. Il y a beaucoup de monde. Oh, France, il y a hein. tout droit. On devrait pas être là. Mais sérieux ah ben... Bon, s'en sort. J'ai dit que, que, que dans la dans la zone, où il y avait. Oh. Ah mais là c'est même pas qu'il y a tout, c'est que. Wow bah faut se barrer Bah oui c'est que le drôle lui il s'est barré fou Ah mais, oui, bah, bah, bah, bah, ah, mais il sont encore niveau 15 là. <rire> Euh bon ben bah, on, on s'en va hein. y Y'en a pas ah, un bah, qui oui, avait dit va. que <rire> c'était niveau 30 cette mission Ah ouais rigolé je Attends. Ah, arrête de bouger Ah bah c'est pas tard aussi Wow On sortait de la zone, ça sera peut-être plus facile, non Ouais, bah oui, mais encore pas où Ah, je suis en train de tirer sur le tarisologue, c'est peut-être ça. Mais je sais pas, ça a l'air d'être mon truc. Et alors C'est pas ça qu'il faut péter Non mais sinon, ça c'est pas la mission de base. La mission de base, on l'a déjà terminée. Ouais, bah non tant qu'on est là. Déclenché, en se baladin. Moi je c'est pas la troisième partie de la mission justement. Ah pour moi c'est un truc qui me, me colle aux fesses qu a Parce que y a, euh... moi je vois partie 3 sur 3 Moi je vois déplacer des oh, signatures oui, bah, et il nous a... reste une seconde C'est bizarre parce que c'était oui, une mission pour un niveau de Ouais un... voilà. hey, tu vois c'était une mission Ouais c'était ça ouais Et bah ben, c'est chaud Wow, wow. Oh là, là, là, là, là, là, là. Ils ont des grappins les mecs et <rire> et Alors il t'attire à toi ou... Ouais Non c'est euh... On est perdu Je crois perdu. que c'est pas par là qu'il fallait aller euh...